Maître Batili, bonjour. Euh, bonjour Madame. Pourquoi, selon vous, le Mali doit-il négocier avec les terroristes Nous avons convenu à partir des rencontres lors de la conférence d'entente nationale euh, du dialogue de comprendre tout simplement que dans l'appellation globale terroriste, il y a une bonne partie de maliens avec lesquels il serait nécessaire de négocier et de faire en sorte que ces Maliens-là ne confondent pas leur cause avec la cause de ceux qui sont dans le djihadisme international. Que d'autres les prennent pour tous ces djihadistes, on peut le comprendre. Mais nous les Maliens, nous devions quand même faire en sorte que ce sont les enfants du Mali qui ont peut-être été précipités dans le djihadisme à cause des difficultés économiques, les conséquences de la mauvaise gouvernance qui sévit dans notre pays depuis bientôt deux décennies, voire plus. Nous devions vraiment veiller à chercher à établir le contact et le dialogue avec ceux de ces Maliens-là qui peut-être attendent justement qu'on apporte une réponse à leurs préoccupations. En disant qu'ils sont tous des terroristes, alors on ne peut pas discuter avec eux. On risque aussi de rater une occasion de faire la paix. Et de séparer ces Maliens-là de cette frange euh, internationale des djihadistes à laquelle nous devions tous faire face ensemble avec la communauté internationale. Parce que nous pensons que ceux qui ont rejoint le rang des terroristes internationaux ont été en souffrance de dialogue avec les autorités qui gouvernent. Et nous avons tous vécu d'une façon ou d'une autre les conséquences de cette mauvaise gouvernance. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur. Prend des armes contre son propre pays. Non, le Mali était un pays musulman, on n'avait pas de problème pour pratiquer l'islam. Non, ce n'était pas ça. Mais ils ont saisi cette opportunité pour manifester leur mécontentement contre tenant des pouvoirs qui étaient là, les différents pouvoirs qui étaient là et qui exerçaient, on ne peut plus, une mauvaise gouvernance euh, dont toutes les conséquences euh, n'ont pas fini encore de porter leurs fruits. Vous parlez de, du terme terroriste, donc ça ne colle pas avec la réalité actuelle du Mali, étant donné qu'on peut aussi parler des rebelles, n'est-ce pas les rebelles ont évoqué exactement les mêmes problèmes de la mauvaise gouvernance. Les présidents de la République ont violé les lois ici. Les gouvernements ont violé les lois. Les gouverneurs ont violé toutes les autorités du Mali. Alors, donc, face à cette violation institutionnelle, il y en a qui ont décidé de se rébeller. Et c'est les rebelles, il y en a qui ont décidé de mener leur guerre à leur façon, même si c'est avec des terroristes étrangers. En parlant des terroristes, combien de groupes y a-t-il aujourd'hui dans le nord du Mali Vous savez, là-dedans, les querelles de chefs. Demain, ils sont pas contents, ils vont ailleurs. Un tel chef est là, il a un lieutenant qui n'est pas d'accord, il crée une dissidence. Il va créer une autre branche, il va s'allier à un autre chef. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ce plan pour se construire totalement. J'allais dire la topographie de ces mouvements-là. La discussion va être difficile pour l'État malien on peut discuter avec des terroristes qui sont dans les groupes. Nous connaissons beaucoup de Maliens, les familles les connaissent, les régions ils viennent, on les connaît, qui évoluent au sein de groupes terroristes. On ne cherche peut-être même pas à savoir quelle est tout à fait leur appartenance, mais on cherche à savoir est-ce que nous pouvons discuter avec eux de façon significative et que eux, ils peuvent nous donner une réponse par rapport au moins à la préoccupation de rechercher la paix entre Maliens dans cette histoire-là. Est-ce qu'ils sont volontaires pour faire la paix actuellement Il y a des approches qui commencent euh, à donner des résultats. Lorsque les terroristes euh, occupent un endroit du Mali, lorsqu'ils tuent, c'est les Maliens qui tuent. C'est les Maliens qui ont besoin de la sécurité. Moi je vois que la France était en Afghanistan avec les Américains, ils ont discuté avec les Talibans. Nous avons vu la France... Euh, par ailleurs, à côté de groupuscules qui étaient affiliés à des mouvements islamistes en Syrie, donc nous ne comprenons pas toujours la position de la France, qui parfois la des de ces mouvements, et parfois euh, je ne veux pas discuter avec eux. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la France, qui est venu nous donner 125 millions, je crois, d'euros, dire qu'il bon, vient faire une coopération importante d'accès à l'eau potable, l'autonomisation de la femme, et ensuite qu'ils nous disent pour euh, « ah, je ne souhaite pas que vous discutez, la France n'apprécie pas que vous discutez avec euh, les terroristes. Je trouve que c'est malvenu, quoi. » La France, vraiment, qu'elle comprenne, autant elle est indépendante chez elle, autant nous voulons prendre nos destins en main et nous le ferons librement avec son accord ou sans son accord. On est d'accord pour être son partenaire, mais un partenaire, c'est un partenaire. On ne vient pas avec des dictates Près d'un partenaire. La France, elle doit tirer les conséquences de 60 années d'indépendance en Afrique. Les générations ont changé. Il s'agit de générations politiques, intellectuelles et citoyennes qui n'ont pas connu la colonisation. Donc nous n'avons pas ce complexe vis-à-vis de la France et qu'on ne cherche pas à continuer à le cultiver. Et d'ailleurs, parmi les anciennes puissances coloniales, la France est la seule qui n'arrive pas à décrocher de l'Afrique et à croire que c'est elle qui a besoin de l'Afrique et non l'Afrique d'elle. En tout cas, toutes les politiques qu'elle a menées ici sont des politiques insuffisantes par rapport à nous, à nos besoins et à nos velléités de développement. Donc, nous voulons nous assumer jusqu'au bout, y compris dans la misère. Moi, je vous assure, je préfère chercher les moyens de me battre contre les terroristes que d'avoir une présence militaire française qui est une présence réduite par rapport à l'enjeu militaire, mais qu'il y ait une présence politique forte pour nous d empêcher d'évoluer vers des situations que nous pourrions conquérir si on n'avait pas cette aide limitée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Mali, la France est un obstacle pour la paix Nous suivons des télévisions françaises qui nous disent qu'après la visite de Jean-Yves Le Drian, de Mme le ministre de la Défense, que les autorités maliennes n'ont pas cédé à leurs demandes de refuser le dialogue avec les terroristes, comme ils les appellent, des médias et des analystes qui ont dit, en France, c'est pas nous, nous l'écoutons tout simplement, que la France est un peu embarrassée et cherche maintenant à impliquer davantage le Canada et les États-Unis, parce que le Mali est un réservoir de gaz naturel, est un réservoir de pétrole et de, min et de minéraux rares et que la France ne veut pas surtout que le Mali bascule du côté de la Chine ou de, de la Russie. Vous voyez, c'est comme si on était en Berlin en 1845, ça, ça fait mal, ça, ça fait mal. Et c'est vraiment ce qu'ils pensent. Donc, nous, nous disons très simplement que nous, nous échouons, mais nous devrions refuser que nos enfants échouent. Et autant Macron aime la France, autant j'aime mon pays, autant j'aime que mon enfant aime mon pays, et je n'aime pas que Macron décide quoi que ce soit pour moi, ni pour mon enfant. Et bien, la France a du mal à se défaire de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle se déclare championne des droits de l'homme lorsqu'ils disent qu'on ne doit pas montrer le visage euh, d'un policier raciste. C'est plus le policier qu'on protège que la victime du policier. Et pourquoi on vous dit que les femmes en voile, il faut qu'elles dévoilent leur visage. On veut voir le visage des femmes qui se voilent, mais on ne veut pas voir le visage du policier qui torture. C'est plein de contradictions tout ça heureusement qu'il y a le peuple français qui est attaché à ces valeurs. Mais le politiquement correct en France, c'est un silence fondé sur le machiavélisme politique et fondé sur l'exploitation éhontée de l'Afrique et de tout ce qu'ils peuvent trouver chez nous. Donc, ce langage qu'ils ont toujours cultivé dans le néocolonialisme, euh, dans une sorte de gardienisme politique, comme si on était des petits-enfants, c'est la suite, on en a fini avec. Moi, quand je me nourris, je me nourris alors vraiment euh, avec mes efforts personnels. Je ne demande pas un franc à la France. Donc, c'est euh, si la France est de quoi que euh, qu'elle peut peser sur mon destin. À votre avis, pour que la relation entre la France et l'Afrique se rétablisse sur des bonnes bases, qu'est-ce que vous pourriez proposer Je dirais tout simplement qu'il faut que vraiment on cesse de nous envoyer des gens avec euh, une mentalité de corruption totale pour pervertir le sens de nos intérêts et tirer le maximum de profit de l'Afrique parce qu'ils ont corrompu une poignée d'individus. Les multinationales françaises sont les adversaires les plus notoires de la politique française en Afrique. Il faudrait bien que la France rééduque le comportement de ses entreprises en Afrique. Si elle ne le fait, nous autres nous devions décider uniquement en fonction de nos intérêts. Et je vous assure, la France n'est pas le seul partenaire possible au monde. Il y en a partout maintenant. Dans le temps, on croyait, on nous avait fait croire dans notre cerveau que nous devions passer par la France. Mais c'est fini ça. Nous, on, nous savons même que la France, en, en essayant d'extraire un peu même de son PIB, de son produit intérieur brut, les ressources des trésors des banques centrales africaines, elle va chuter dans le classement économique en Europe. Les intérêts que la France tire de la moitié des ressources de nos banques centrales qui sont déposées chez elles sont de loin, de loin, de loin supérieures à son aide dans nos pays. L'aide appauvrit de plus en plus l'Afrique, c'est ça Regardez les pays anglophones, comment ces pays décollent économiquement, institutionnellement et qui n'ont pas logé leur avoir à la banque centrale d'Angleterre. Hein. On est dans une sorte de jacobinisme lavé dans les pays francophones où l'État essaie de tout contrôler, alors qu'il contrôle rien. Heureusement, en France, l'État a une existence au moins réelle. Mais dans nos pays, l'État n'a d'existence que pour piller les ressources et enrichir quelques individus. Et on nous a plongés, y compris institutionnellement, dans un jacobinisme larvé et rampant qui ne dit pas son nom. C'est un État qui est dépassé. Il faut que l'Afrique sorte de ça. Et il ne faut pas que la France vienne nous dire quel type d'État on doit avoir. Je crois que je peux prendre mieux mon destin en main que ce que la France peut me proposer. Parce qu'après tout, c'est moi qui est une forte imprégnation de ma réalité économique, sociale, culturelle, historique et tout. Et donc, un État, c'est la résultante de tout cela. Donc, la France ne connaît rien d'autre que ses intérêts. Et l'État qu'elle va essayer de nous imposer, c'est l'État qui peut servir ses intérêts à elle, ni plus ni moins.